issus exactement de 41 pays différents à travers le monde et de 683 villes. Il y a une première question qui me brûle les lèvres, c'est pour quelle raison vous êtes venus Il y en a qui disent j'en sais rien. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, moi je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour vous permettre de savoir pourquoi vous vous êtes là. On est juste ici pour avoir notre étincelle. Mieux se connaître et avoir notre étincelle. Et je trouve que ce séminaire porte pas trop mal son nom parce que étincelle en anglais ça veut dire. ça veut dire spark. Il suffit d'un instant. On est en train de réfléchir, on se pose des questions, poum et tout change. Je m'appelle Menel, je suis chanteuse, je suis souvent sur scène et en studio et tout ce qui tout ce qui est lié à la musique. La principale raison de ma venue, c'est que le côté émotif qui, qui est un petit peu en bazar. Et ça, c'est dû à des événements euh, qui se sont passés l'année dernière et cette année dans ma vie euh, à la fois perso et à la fois euh, professionnelle. De ce week-end, j'attends d'être euh, euh, éveillée, d'avoir une étincelle, comme il dit, d'avoir euh, une prise de conscience sur ce que je dois faire pour aller mieux. Je m'appelle Annabelle. Je suis venue avec euh, mon conjoint, donc euh, Benjamin. Ce que j'attends de ce week-end en venant ici, c'est euh, vraiment apprendre à me connaître, moi. Parce que actuellement, professionnellement, euh, j'aime plus ce que je fais. Je sens que je suis dans une phase de transition. Et là, j'ai vraiment besoin de clés pour dépasser des choses qui me bloquent bah Moi je veux vaincre ma timidité parce que c'est un, un frein aujourd'hui pour euh, mes relations aussi amicales et professionnelles parce que les gens ne s'intéressent pas forcément à moi alors que j'aurais besoin euh, des fois de, de prendre le contact. Plus la journée avance en fait, plus on découvre des choses sur soi, plus on a des échanges avec les autres. Ce soir ça va être encore un petit peu euh, compliqué en matière d'émotion mais on est là pour ça.